Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 13 février 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Il y a avant tout, je regarde dans l'ordre toutes les planètes qui naviguent en permanence et qui réveillent des secteurs. des secteurs. Après, des secteurs concernés, je pars du principe que ça concerne le, le signe solaire, parce qu'on le connaît tous. Hein, c'est le seul qui revient à son point initial. Mais si vous avez d'autres choses dans les secteurs que j'évoque, hein, par exemple, prenons le bélier, hein, ou le verso. Tiens, en ce moment, on est en verso. Si vous avez le soleil en verso, c'est votre anniversaire. Si vous avez l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez de vous. Si vous avez et la Lune en verso, ça va concerner votre sensibilité et votre vie de tous les jours, si c'est Mercure, ça va concerner votre façon de communiquer, si c'est Vénus, votre manière d'aimer, si c'est Mars, votre façon d'agir, et ainsi de suite. Voilà, je concerne un secteur. Ensuite, à vous d'interpréter l'influence que je vais évoquer en fonction du secteur en question et ce qui est occupé dans votre carte du ciel natal. En conséquence, tout simplement pour voir ce que ça touche de façon beaucoup plus fine, ce qui est le but du jeu. Bref, allez, soleil démarre la semaine à 24 degrés du signe du verso. Il apporte une belle énergie à mes Verseaux, bon anniversaire, mes versos, 3ème décan. Et il apporte également une très belle énergie à mes autres signes d'air que nous connaissons à présent. Qui sont mes autres signes d'air Verseaux, on connaît, hein, contrairement à ce que le nom de laisse apparaître, c'est un signe d'air. Mais également mes Gémeaux et mes Balances. Vous trois, pff, Trigone, 120 degrés, protecteur de l'air du Verseau, à l'air des Gémeaux, à l'air de la Balance. Super Très belle période, très belle semaine pour être positif, avoir confiance en soi, être ouvert sur l'extérieur, faire preuve de bonnes énergies, enfin tout ce qui nous dynamise, la condition solaire à la porte, structurellement, cette lucidité, cette chaleur. Voilà l'enjeu pour vous mes signes d encore cette semaine. Et également pour ceux qui sont à 60 degrés, en amont et en amal de mon verso, qui sont... Mes Sagittaires, et puis mes Béliers. Voilà, pour vous, c'est bon. Hein. La condition solaire, gros morceau, hein, il est très influent pour nous apporter ces bonnes énergies-là. Mais pas que. Il y a également dans le signe du Verseau deux autres planètes. La première, c'est Saturne. Donc on va avoir cette semaine, dans le ciel, hein, si lundi le soleil est à 24 Verseau, retenons que Saturne lui en ce moment est à 27 degrés Verseau. ce qui veut dire qu'à partir de lundi plus 3 degrés, donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, autour de mercredi, jeudi, va se réaliser dans le ciel une conjonction, c'est-à-dire qu'on regarde le ciel et puis là où est le soleil, ben dans la zone juste derrière, il y a une autre planète qui s'appelle Saturne, elles vont être conjointes. Et Une conjonction soleil-Saturne ça pousse à la lucidité, ça invite à voir les choses de façon plus posée. Parfois c'est un peu fatigant, on est troisième décan verso, peut-être un petit coup de mou cette semaine, mais finalement pas si violent que ça, parce que Saturne a pour fonction de recentrer sur l'essentiel, de faire de l'élagage, sur ce qu'il n'a plus de raison d'être, de tourner la page, de se simplifier la vie. C'est un peu une philosophie à la japonaise, on se, on se concentre sur l'essentiel et on évite tout ce qui est inutile. En fait c'est ça le message de Saturne, on cline, on nettoie, c'est un peu l'incidence et je reste sobre dans mes propos. Bref, Soleil-Saturne, donc attention, mercredi-jeudi, pour l'anecdote, on ne va pas en faire un roman, mais quand même, il faut le signaler. J'ai une concentration solaire-lumière-Saturne-restriction, fin-fin du verso, attention, mercredi-jeudi pour mes 3e décans Lyon, 3e décans Taureau, 3e décans Scorpion, parce que vous êtes dans le jeu des carrés qui vont avec, voilà, tout bête, hein. pas bien grave, ça passe vite, hein. c'est juste une période dans laquelle on évite de forcer les situations, on laisse un petit peu se décanter tout ce qui est coince, tout ce qui bloque, tout ce qui est un peu vif, hein. surtout on ne s'acharne pas dans ces moments-là, on laisse courir il y aura mieux très vite derrière, vous allez voir mais quand même de très belles énergies avec ce soleil pour mes signes d'air et pour mes sagittaires et pour mes béliers, on l'a vu, voilà qu'est-ce que j'ai d'autre Mais il y a une troisième planète en Verseau en ce moment, comment passer à côté la planète en question c'est Mercure qui vient de rentrer en Verseau je l'aime bien Mercure en Verseau. On sait que Mercure était resté très très longtemps en Capricorne, là pendant je crois deux mois, un truc comme ça. Il vient de changer de signe et en Verseau, Mercure, l'intelligence, Mercure, la communication, la fluidité en matière d'échange, les fonctions transversales de Mercure qui permettent de créer du lien, d'être pédagogue, d'expliquer... En Verseau, il prend cette couleur de créativité, d'attirance pour la philosophie, comprendre les choses sous un angle plus large, plus ouvert, l'ouverture d'esprit, la compréhension un peu instinctive de la symbolique, des concepts. Il a ces qualités-là naturelles, intrinsèquement, il ouvre l'esprit. Voilà, c'est la couleur qu'il prend dans ce secteur, en verso, en début verso, comme il vient de rentrer là. Et euh, donc, c'est très bon, encore une fois, pour qui ben Pour les mêmes, la bonne blague. Donc, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, bien évidemment, et très bon aussi pour mes sagittaires et mes béliers. Voilà, pour vous, ça fait trois planètes qui veulent du bien. Et puis, c'est pas tout. Il y a, en cours de semaine, le Soleil qui, en fin de semaine, va rentrer dans le signe des poissons. Il va y rentrer samedi 18 à 22h35 en temps sidéral. Temps sidéral, nous ici en métropole, on rajoute une heure par rapport à Greenwich. Donc à 23h30 samedi 18, le Soleil quitte le Verseau pour rentrer en poisson. Lorsqu'il entre en poisson, et pendant à peu près un mois, il va... C'est un virage, hein. le soleil c'est un gros morceau, il change de secteur, il va apporter de très belles énergies à mes signes d'eau. C'est votre tour, enfin, ah. depuis quatre mois, il était dans des signes qui étaient plus ou moins neutres, dirons-nous, pour être optimiste. Et il apporte cette pêche cette positivité, cet éclairage, cette vision globale, plus lucide, en fait, pour mes poissons, donc ça sera l'anniversaire pour les tout premiers des camps, à partir donc de samedi 18, fin de journée, donc plutôt dimanche. Hein. Euh, excellent, donc, on va faire simple, à partir de dimanche, pendant un mois, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, voilà, enfin... Une condition solaire qui vous booste, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous nourrit, qui vous apporte confiance, assurance, chaleur, vision d'ensemble, lucidité. Ouf Ça change, c'est un vrai virage quand le soleil change de secteur. Bon, gros et puis, et puis, voilà ce que ça donne. Et puis également lorsque le soleil rentre en poisson, il veut du bien à ah, mes deux signes en amont en aval à 60 degrés, qui sont qui est avant euh, qui, sont, qui est avant mes poissons à 60 degrés ce sont mes capricornes et qui en aval derrière à 60 degrés mes taureaux. Donc vous cinq à partir de dimanche, pour faire court, simple, hein, on rentre dans une phase beaucoup plus intéressante pour faire évoluer, décanter, se dégager de tout ce qui était peut-être un peu en sommeil, tout ce qui nécessitait un éclairage plus, plus simple, tout simplement, et on recentre sur c'est devant que ça se passe. Moi j'aime bien regarder c'est devant que ça se passe. Hein. Quand on est derrière, ça nous bloque, quand on regarde devant, on se redynamise pour avancer. Voilà l'idée pour les conditions solaires. Parlons à présent de Vénus, vu qu'on vient d'aborder le secteur des poissons, ça s'enchaîne bien. Vénus amorce la semaine à 21 degrés des poissons. 21 degrés, Vénus rentre dans le troisième décor du secteur des poissons. Je vous ai fait des romans sur le sujet parce que Vénus dans ce secteur est heureuse, elle est exaltée, exaltation de Vénus dans ce secteur, j'aime tellement ce mot, il est beau. Et bref, Vénus apporte énormément de charme, déjà en présence, toute la semaine, à Messingdo. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme pour mes poissons, avec un petit plus pour le troisième décan. C'est dégressif, mais il est quand même plus puissant là. Excellent pour mes scorpions, excellent pour mes cancers, excellent, pareil, pour mes capricornes et pour mes taureaux. Face de charme, passer en souplesse, en rondeur, en délicatesse, en douceur, en gentillesse, vous cinq, ça paye, ça porte, parce que l'influence est belle. Ensuite, je regarde Mars, Mars... <rire> Mars, il est où, à votre avis Mars, le fameux « retrousse les manches bon, bon, ». J'aime obsédé par Mars. Moi. Je regarde, le premier truc que je regarde dans un thème, c'est la manière dont il est disposé, un thème individuel. Hein, parce que ça me donne toujours un éclairage sur la capacité à se ressortir des situations, à repartir, à démarrer, plus ou moins vite, en fait. C'est ça qui est intéressant, entre autres. Hein. Mars est en gémeaux, la bonne blague, il y est depuis cinq mois. Il y est jusqu'au début Mars, vivement qu'il s'en aille. Hein. Alors là, ceux qui sont protégés, on le sait, Mars veut du bien à mes Gémeaux, même si l'énergie est très puissante. Il veut du bien à mes balances, il vous dynamise, il veut du bien à mes Verseaux, ça fait un de plus. Il veut du bien à mes Béliers, parce que c'est votre planète maîtresse. Donc, quand Mars est dans un angle 60 degrés, euh, c'est un sextile, il vous protège, il vous donne de l'énergie. Et puis, pour mes Lions aussi, parce que, pareil, 60 degrés de l'autre côté de mes Gémeaux, hein, c'est en aval de mes Gémeaux 60 degrés, sextile, il veut du bien à mes Lions aussi. Donc, vous cinq, c'est formidable. En revanche, euh, il... Il nous casse les pieds, Et à nous les vierges, pff, là là, vivant qui s'en aillent, vivant début Mars, quoi. J'ai des petits commentaires en disant non, non, ne non, s'en aillent pas tout de suite parce que moi ils m'intéressent, mais moi ils ne m'intéressent pas. Ras -le bol d'avoir ce carré de Mars, fatigue, fatigue. Pareil, ceux qui, comme moi, en ont assez de ce Mars en gémeaux. Il hein, y a les vierges dont je fais partie, mais il y a aussi mes sagittaires, parce que vous vous prenez en opposition, il y a aussi mes poissons, parce que vous le prenez en carré, pareil, hein, des deux côtés. Et puis mes gémeaux, parfois, vous êtes à rap plat parce qu'ils vous.. Tirer, tirer, tirer d'énergie, ce Mars, l'action, l'énergie chez vous, dynamise, mais on en oublie les signaux de fatigue, donc on fait plein de choses en même temps, et puis on se disperse, et puis on veut aller être, être au fourreau, au moulin. Voilà ce qui vous arrive en ce moment, mes gémeaux. Vous allez être ravis quand il va partir, vous allez souffrir un peu, chacun son tour. Voilà l'idée. Et puis enfin, ben toujours, en parlant de Jupiter, Jupiter, comment passer à côté de Jupiter, la planète de la chance, qui évolue graduellement, lentement mais sûrement, dans le signe du bélier. Jupiter est à présent à 8 degrés, hein, il est à 8, il va évoluer jusqu'au 16 mai pour arriver à 30 degrés et passer en taureau, mais en ce moment il est à 8 degrés, voilà, donc formidable en ce moment, formidable, le mot n'est pas exagéré, pour ceux qui sauront l'utiliser, ceux qui auront dans le collimateur un objectif ciblé pour prendre de l'expansion, créer des circonstances, favoriser la chance en étant porteur d'initiative, générateur plus précisément d'initiative, euh, Soyez actifs. Alors, qui sont les premiers servis ah, ce sont mes béliers. Jupiter sur votre tête en ce moment. Qu'espérez de mieux Moi, Je suis... Euh amoureux des aspects de Jupiter. J'adore les aspects de Jupiter, parce que ça optimise, ça optimise. Hein, on est positif, on voit le bon côté, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'être de, de, de, généreux, d'être ouvert, d'être jovial, de voir le bon côté. Donc ça paye. C'est ces démarches-là qui fonctionnent. Jamais l'inverse. Donc Jupiter veut un bien fou acquis. La chance. La chance est un état d'esprit, on le sait ensemble. Excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions, excellent pour mes sagittaires excellent pour vous trois, du feu, du bélier, du feu au lion, du feu au sagittaire, et également, petit boost supplémentaire dans l'état d'esprit positif, pour mes versos, et pour mes Gémeaux, vous cinq, hein, Jupiter vous garde, profitez-en jusqu'au 16 mai. Après Saturne, je vous en ai parlé fin verso lorsqu'il était conjoint au Soleil en cours de semaine. Uranus, 15 taureaux, ben, il est bien seul, lui Uranus à 15 taureaux, il en marche direct, mais toujours les, les mutations profondes, les transformations, les envies de changement, en fait, hein, pour mes taureaux. Envie de changement aussi pour mes vierges, d'évolution, c'est mieux géré en trigone qu'en conjonction, pour le coup, pour mes vierges, pour mes capricornes, des mutations, des évolutions, excellent aussi pour mes cancers et mes poissons, tout ce qui est idées nouvelles, qui commence à se connecter, à se mettre en place, ça se dessine doucement. Uranus donne cette impulsion-là, c'est ça qu'il faut retenir. Neptune, ah oui tiens, comment louper ça. Euh, Vénus, on l'a vu tout à l'heure, et démarre la semaine à 21 degrés du poisson. Il y a des grosses conjonctions cette semaine. Il y a le Soleil et Saturne, et puis on a une autre, c'est Vénus l'amour, le charme, la délicatesse. Extrêmement beau en poisson naturellement, et euh, belle tout simplement, et conjoint va se colorer quand on regardera le ciel, là en cours de semaine, il y aura une conjonction, une liaison entre Vénus, et derrière il y aura Neptune, donc conjonction, c'est les deux dans le même axe vu de la Terre. Et une conjonction Vénus-Neptune, c'est tout à fait délicieux. C'est tout à fait délicieux parce que ça fait émerger nos ressentis, notre délicatesse, notre charme, notre douceur, notre envie d'amour, d'affection, de sensibilité, d'hypersensibilité, hein, avec une caisse de résonance plus large qui est... C'est déjà l'influence de Vénus en elle-même, tout simplement. En poisson, elle est puissante, on le sait, mais collée à Neptune, elle se dimensionne. Elle est encore plus vive, encore plus fine au niveau des ressentis. Donc, c'est ce que j'appelle la densité, la l'hyper-réceptivité, large... la couleur des sentiments qui sont très riches. Voilà, J'aime ça. C'est très beau. C'est très beau pour qui Vénus, l'amour, la sensibilité Neptune, ça se marie divinement bien pour mes poissons, grand gagnant en ce moment au niveau de la sensibilité et de l'affect, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Toujours le jeu des aspects autour. Voilà, c'était l'idée. Et puis, pour terminer, je vous fais un petit tour des euh, conjonctions de Vénus. Des conjonctions de Vénus, tant qu'on tant qu'on y est. Euh, Vénus, j'aime bien. Bah, bah, évidemment, c'est l'éléphant. Euh, c'est pas l'éléphant, la blague, le lapsus. C'est la, la goutte d'huile, c'est l'éléphant l'élément l'élément Goodeville dans les rouages. Et Vénus, lorsqu'elle est collée à une autre planète, elle me donne de l'arrondi et du charme, quelle que soit l'autre planète. Alors quand c'est collé au Soleil, c'est top, ça donne des profils qui, socialement, ont beaucoup plus de charme que les autres. Soleil-Vénus conjoint, c'est magnifique. Lorsque Vénus est conjoint à la Lune, ça augmente la sensibilité, la bonne blague. Vénus conjoint à Mercure, ça donne un verbe élégant. Vénus conjoint à Mars, ça donne des colorations passionnelles. Les gens qui savent ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau, par exemple, hein, Vénus-Mars. Vénus-Jupiter, la chance financière, les mariages heureux, le, le, le, les relations de couple qui sont en général favorisées, parce que euh, l'émulation de la vie amoureuse donne de l'expansion à la vie sociale, matérielle. Euh, quand j'ai Vénus-Saturne, c'est plus compliqué. Souvent, on est plus heureux en deuxième partie de vie, parce que Saturne ralentit, m'étouffe un peu Vénus. Euh, vénus Uranus, c'est les coups de foudre et puis, c'est des besoins de liberté au niveau affectif. Les Vénus-Neptune, comme c'est le cas, ça donne une idéalisation, une hyper réceptivité. Euh, les Vénus-Pluton, oh là là. Vénus-Pluton, ça donne des colorations. Vénus en scorpion, ça peut donner des événements euh, dans le vécu, parfois un peu traumatiques. Et puis, des difficultés à lâcher prise sur le plan affectif, dans un même temps avec des attirances assez passionnelles. C'est très intéressant, les Vénus-Pluton, surtout dans des aspects tendus, parce qu'on peut avoir à la fois des attirances amoureuses pour des profils, euh, avec qui ça peut être complètement éthéré et des attirances passionnelles avec des profils pour qui on n'a pas toujours la même densité, l'intensité de sentiments c'est Très, très intéressant, les aspects Vénus-Pluton, parce que en fonction de l'endroit où c'est placé, c'est marrant qu'on creuse. Bon, euh, voilà, si vous avez envie de creuser, vous vous souvenez en dessous si vous n'êtes pas inscrit. Olivier vous a proposé une, un truc à cliquer, une formation gratuite, hein, pour avoir des, des, une, bonne base, une bonne base de ce que je raconte. J'aime bien raconter des trucs techniques, donc profitez-en, ça ne sera pas éternel. Donc, euh, c'est en dessous, c'est gratuit, vous connectez, et puis voilà. Merci pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements, je suis vachement content, moi. vos anti-messages, vos likes, toutes les bonnes énergies qui nous permettent de faire plein de trucs qu'on aime ensemble. À très vite, je vais vous préparer, il y a une nouvelle lune, il faut que j'enregistre. À bientôt, à très vite.